Bonsoir, mes chers frères, mes enfants, mes, mes parents, je vous salue tous. Suivant là où vous êtes, vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement. C'est encore moi, Barnabé Droji, votre infatigable soldat, qui fait toujours des vidéos pour que vous compreniez les choses de la spiritualité, et surtout en ce qui concerne les, les rituels d'argent. Alors, si je suis encore là, et spécialement aujourd'hui, c'est parce que j'ai une très bonne nouvelle. Vous devez savoir sans doute que je n'aime pas demander des témoignages ou bien poster des témoignages des gens sur mes réseaux. Sinon, les gens vont penser que c'est une incitation à venir travailler seulement chez moi. Mais à ma très grande surprise, il y a une de mes enfants qui m'a fait une surprise énorme. Elle m'avait déjà dit qu'elle ferait un témoignage, tout ça, j'ai refusé. Mais elle m'a surpris agréablement la dernière fois en se laissant filmer avec son portefeuille lors d'un mariage. Elle m'a envoyé la vidéo et me dit d'en de, faire ce que je veux parce qu'elle veut vraiment que les gens sachent qu'avec moi, le maître du Pénin, c'est la réalité. Et tu peux trouver ce que tu veux. Donc, c'est pour cela que je suis là. Et à ce moment précisément, vous devez déjà être en train de voir la vidéo circuler quelque part. Voilà. Moi, je ne reste pas dans la futilité. Quand je te dis que c'est blanc, c'est que c'est blanc. Si je te dis que c'est noir, c'est que c'est noir. Je n'ai pas besoin de l'argent de quelqu'un pour faire quelque chose non. C'est seulement pour aider. Parce que quand la nature d'autres, de certains dons, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour tes prochains aussi. Et c'est pour cela que moi, je me mets au service de tout le monde. Donc, vous voyez, c'est comme cela que le portefeuille produit. Ceux qui en doutaient, j'espère que maintenant, vous n'avez plus de doutes. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser là où vous voulez. Mais en prenant garde, c'est surtout pour cela que je demande aux gens de toujours avoir un travail, ceux qui me contactent avant de se lancer dans cette histoire de portefeuille magique. Donc, euh, sans plus tarder, maintenant que vous avez déjà vu cette première démonstration, moi-même, je vais vous montrer comment le travail se passe et vous saurez que c'est vrai. Regardez ce portefeuille. C'est un portefeuille qui est totalement vide. Mais devant vos yeux, ce portefeuille va produire une somme de 1 million. C'est un travail qui est déjà fini, que je dois expédier. Et je voulais vous le montrer en plus de la vidéo que ma... Ma grande fille chérie m'a envoyé. Quand on attentivement le portefeuille, Il n'y a rien dedans. Donc euh, voilà, suivez-moi et c'est parti. Donc euh, voilà, on a déjà fait ce qu'on doit faire. C'est comme ça, c'est un travail qui est qui, par un jeu d'enfant quand tu maîtrises ce dont tu es en train de parler. Et voilà, c'est pour le bonheur de tout le monde que ça se passe comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est toujours des idées des gens de tes identités pour ne faire vous faire avoir. Parce que c'est très important. Il y a beaucoup qui sont malheureux à cause de. Qui sont sur les réseaux sociaux, ne nous inquiétez pas, tant nous serons là, vous toujours avoir satisfaction. Alors, je vais Voilà. à Suivez-moi très attentivement et vous verrez ce dont je vous ai toujours parlé. Voilà. C'est le même portefeuille, je ne pense pas avoir changé quelque chose. N'est-ce pas? Ce sont des vrais billets, des billets que vous pouvez capturer. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est un portefeuille qui a produit un million de francs CFA. Si vous êtes intéressé par ces rituels ou d'autres choses, n'hésitez surtout pas à contacter le mec Marabou Barabé Je suis le seul et unique et mon numéro c'est le plus 229-53-24-94-25 comme vous le voyez sur les nœuds du couvent. Je ne suis pas dans la des gens. Quand je te dis c'est vrai, c'est que c'est vrai. Merci et portez-vous très bien.